Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Yodacorp. Aujourd'hui, une vidéo sur comment se créer une box Android télé avec ceci, un Raspberry Pi. Toutes les informations juste après le générique. Salut, c'est Fabien de la chaîne Yodacorp. Sur ma chaîne, on parle d'informatique au sens large du terme, d'astuces, de tutoriels, de DIY, d'imprimante 3D, prochainement la vidéo est en cours, d'unboxing, euh, de, de tutoriels, etc., etc. Mais aujourd'hui, une vidéo sur comment se créer une box Android télé avec un Raspberry. Alors tout d'abord, pourquoi se faire une box Android télé Quel est l'intérêt Eh bien, l'intérêt, il est tout simple en fait. Si vous avez un ordinateur, enfin un écran d'ordinateur qui est un peu vieux, celui-ci par exemple ou alors une télé tout simplement qui n'est pas une télé connectée et oui il y a encore des télés qui ne sont pas des télé connectées euh, et bien du coup bah, vous ne pouvez pas l'utiliser à moins de la raccorder avec un câble à la TNT ou alors d'acheter carrément une box Android ou alors de la raccorder à une box de votre fournisseur d'accès à internet malheureusement si vous n'avez pas envie d'investir sur une deuxième box tout au moins sur un deuxième player et que vous avez par exemple deux télés donc une télé dans votre salon puis une télé dans votre euh, dans votre chambre ou dans votre bureau et que cette télé n'est pas une télé connectée et que vous n'avez pas envie d'investir dans une box Android télé ou que vous n'avez pas envie d'investir dans un deuxième player de votre fournisseur d'accès Internet, eh bien voici la solution, elle est juste ici, c'est avec un Raspberry, alors ça fonctionne avec un Raspberry Pi 3 ou alors le Raspberry Pi 4, moi j'ai fait les tests avec le 4, ça fonctionne très très bien. Je vous donne toutes les explications en vidéo de comment construire votre box Android télé avec un Raspberry Pi 4. Mais ça fonctionne aussi avec le 3. Alors tout d'abord, il faut aller sur le site ConstaKang. Une fois arrivé là-bas, vous allez sur Device, et sur Device, vous avez la possibilité... Avoir le Raspberry Pi 3 ou le Raspberry Pi 4. En ce qui me concerne, j'ai pris pour le Raspberry Pi 4. Vous allez donc cliquer sur linéage OS 18.A Android TV. Alors je vous déconseille de prendre linéage OS 19. Pourquoi bah Parce que c'est sur Android 12 et que pour l'instant le GAPS n'est pas encore établi. On clique sur le lien, on reclique pour télécharger. Euh, l'OS linéage 18.1 là vous avez plusieurs possibilités soit vous cliquez sur le PRIMARY DOWNLOAD ou alors sur des miroirs en fonction de la connexion ça sera à vous de tester moi en ce qui si me concerne j'ai pris euh, le premier j'ai cliqué dessus et j'ai téléchargé l'OS linéage OS directement sur mon ordinateur on clique trois fois en arrière pour revenir sur la page initiale, là, on fait CTRL plus F pour faire une recherche. Et nous allons rechercher GAPS, g -A -P -P. Et donc, nous allons donc télécharger GAPS. Donc là, c'est très simple. Hein. Vous cliquez simplement sur le lien en question. Vous arrivez sur une autre page. Vous cliquez sur le petit bouton rouge pour télécharger euh, l'Open GAPS. Pareil, vous le mettez euh, sur votre ordinateur, vous le téléchargez sur votre, sur votre ordinateur. Sur votre, alors moi, j'ai un PC, mais vous pouvez le télécharger sur n'importe quel autre système. Voilà, c'est enregistré. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas, je vous invite à installer, sauf si vous l'avez déjà installé, Raspberry Pi OS. Alors, tout d'abord, vous allez sur Raspberry.org. Vous allez dans Software, et là, vous pouvez télécharger différentes versions pour macOS, Ubuntu ou Windows, donc vous téléchargez la version par rapport à votre ordinateur. Moi, en ce qui me concerne, c'est Windows. Je clique donc sur Download for Windows, et j'enregistre mon fichier sur mon ordinateur. À partir de là, je double-clique sur le fichier téléchargé, et là, ça installe le logiciel Raspberry PI. Là, je vous montre... Donc un dong comme ceci, vous mettez la carte SD juste ici à l'intérieur. Vous prenez une carte SD, d'accord. Vous la mettez dans le dong en question. Donc, vous la mettez comme ceci, voilà. Et vous pouvez mettre cette prise USB directement dans un port USB de votre PC. Et c'est là-dessus qu'il faudra donc enregistrer euh, l'OS que vous allez euh, installer dans quelques instants. Vous cliquez sur l'OS, utilisez une image personnelle, vous allez dans le répertoire où vous avez téléchargé l'inéage OS 18, et vous cliquez donc sur l'inéage OS 18. Vous allez donc cliquer sur le Mass Storage Device, USB Device, pour graver sur la micro SD, vous faites écrire. Donc là, j'ai fait en avance rapide parce que oui, c'est très long, ne vous inquiétez pas, l'écriture est relativement assez longue. Il écrit... Et puis après, il vérifie surtout. Et cela prend un certain laps de temps. En règle générale, plusieurs minutes. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir donc retirer la carte SD. Et puis mettre la carte micro SD à l'intérieur du Raspberry. Vous allumez le Raspberry, vous allumez le moniteur. Alors moi j'ai un moniteur 4 pouces, donc du coup ça crée quelques problèmes au niveau de l'affichage de l'image. Euh, j'ai fait des tests sur un 16 pouces, sur un 16,9 16, pouces, euh, donc sur ma télé, et là il n'y a aucun souci, ça fonctionne très bien et à merveille. Euh, j'ai pas de son non plus sur, cette, sur, ce, sur cet écran, donc je n'ai pas pu tester le son sur cet écran, je l'ai testé sur ma télé, et là ça passe sans aucun problème. Il va falloir donc effectuer différents paramètres. Et puis, vous arrivez à un moment donné où il faut l'associer euh, avec votre box. Alors, soit avec votre box, soit avec votre routeur. Si vous avez un routeur personnel. Donc, vous mettez euh, la clé web. Voilà, vous faites suivant, suivant, suivant. Et là, vous arrivez sur Linéage OS. Vous allez donc cliquer sur Paramètres. Vous descendez jusqu'à Système. Vous cliquez sur Système. Vous cliquez sur à propos, vous descendez tout en bas et vous allez effectuer plusieurs clics sur Build pour activer le mode développeur. Une fois que c'est fait, vous revenez en arrière. Vous descendez jusqu'à option développeur. Vous cliquez, vous rentrez à l'intérieur et en théorie, il devrait se trouver mais là malheureusement il n'y est pas donc du coup il se trouve ailleurs, il se trouve dans bouton donc vous cliquez sur bouton et là vous allez activer de Reboot ce qui est hyper important pour ce qu'on va faire juste après il est possible aussi de rentrer dans les paramètres du raspberry et notamment de changer la résolution de l'écran, moi ça m'a été utile avec un écran 4 tiers mais avec un 16 9 ça ne devrait pas poser de problème tout doit être on va dire configuré par défaut et ça doit fonctionner mais vous pouvez donc le modifier, le mettre en 1920 par 30 images 50 ou 60 images par seconde là il va falloir maintenant euh, mettre le fichier gaps sur la clé usb donc vous mettez une clé usb sur votre ordinateur vous ouvrez donc votre clé usb sur votre ordinateur et là vous allez donc copier open gaps arm64-11 sur votre clé usb vous faites copier et puis une fois que c'est copié il va falloir enlever donc la clé usb de votre ordinateur et puis la mettre dans le raspberry il y a quatre ports euh, usb donc vous le mettez sur un des ports une fois que la clé usb est insérée dans le raspberry vous redémarrez euh, l'ordinateur enfin vous, vous redémarrez le raspberry là vous arrivez donc sur l'inos donc vous allez simplement ajouter un programme une application et ce sera l'application five vous ouvrez Files et dans la clé USB, vous avez donc votre fichier que vous venez précédemment de copier qui est donc Open Gaps. Vous cliquez sur Open Gaps et vous faites copier vers. Et vous allez le copier à l'intérieur du Raspberry directement sur la carte SD dans le répertoire Download. Exactement comme vous pourriez le faire avec votre téléphone en fait. Vous faites copier. Le fichier est maintenant copié dans le répertoire Download, donc dans le répertoire Téléchargement. Et si on vérifie, on voit bien notre fichier Open Gaps. A partir de là, eh bien, il suffit simplement de sortir. Si vous avez bien activé Avance Reboot, eh bien, je vous invite à redémarrer en mode Recovery. Vous cliquez sur Recovery et vous rebootez donc le Raspberry et donc là vous avez différentes options donc je vous invite à cliquer sur wipe vous cliquez et vous maintenez appuyé switch to factory reset donc il faut cliquer maintenir et déplacer vers la droite là c'est fait, vous cliquez soit sur back soit sur home dans les deux cas ça fonctionne et c'est fait exactement pareil vous allez cliquer sur install, vous allez dans download vous cliquez sur open gaps arm64 et là vous allez donc maintenir appuyer et déplacer vers la droite et là, du coup, ça va installer Open Gaps directement sur LineOS sur votre Raspberry. Alors, l'Open Gaps, en fait, ce sont toutes les applications qui vont transformer LineOS, donc l'Android, en format Android télé. Avec toutes les applications que vous avez besoin. Là, vous allez cliquer sur Wipe DAL VIC, Sweep to Wipe, Reboot System. Le système va donc redémarrer. Le redémarrage va être un petit peu long. Donc vous patientez, et puis à un moment donné, il va vous demander de remettre les paramètres, notamment la langue, et puis votre connexion à votre box. Donc là, j'ai mis en français, là on passe. Là, vous choisissez votre box, il va vous demander de mettre le, la clé Web, donc le, le code, le mot de passe pour se connecter à votre box Internet ou à votre routeur. Une fois que c'est fait, il se connecte. Là, vous pouvez connecter votre compte Google, si vous le désirez donc là vous faites connexion vous mettez votre compte google ainsi que le mot de passe là c'est les conditions d'utilisation vous faites continuer là vous faites non là vous faites non vous faites continuer continuer là activer on passe on passe on passe on passe et on arrive cette fois ci devant android télé donc là, à partir de maintenant, vous allez donc pouvoir lancer YouTube, mais vous allez aussi pouvoir installer différentes applications que vous allez télécharger sur Google. J'ai fait des recherches, bizarrement, je n'ai pas trouvé l'application Netflix. Je pense que c'est un problème qui sera résolu très prochainement. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé cette application. Mais il y a des alternatives. Donc là, vous pouvez lancer, donc là, vous pouvez lancer une vidéo YouTube, ça fonctionne très bien. Vous pouvez lancer l'application My Canal et lancer des séries, et ça fonctionne très bien. Voilà. Il est aussi possible d'installer Plex, Kodi, etc., etc. Et donc, dans Kodi, il est aussi possible, grâce à Kodi, d'installer l'application Netflix. Et à partir de là, d'avoir Netflix via Kodi. Je vous l'accorde, ça serait chouette que l'application Netflix soit nativement installable via l'Android Box Télé. Mais pour l'instant, j'ai fait une recherche dans Google Play et je ne l'ai pas trouvée. Je pense que c'est une petite erreur sera corrigé je pense prochainement voilà Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous sera utile ou pas. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce en haut euh, si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Sur ce, ciao les amis